C'est important parce que, à la fois, il accompagne, il choisit les livres et puis il les fabrique et enfin il participe à la diffusion. Et au niveau de la fabrication, quand on a vu la couverture avec Jean-Louis, on a été vraiment super heureux parce qu'on a trouvé que cette couverture elle correspondait bien à l'image, à la tonalité qu'on voulait donner au livre. Il faut aussi vrai. parler. De la, de, la, de la préface. Elle a été rédigée par Marcel Gégère, Mar Marcel Gégère qui est aujourd'hui professeur émérite. Il dit euh, « Voilà ce qui donne tout son sens à ce type de, ré de réflexion épistémologique, et voilà ce qui justifie l'intérêt de ce livre, qui est une vraie leçon d'optimisme. L'optimisme tient au fait qu'on a délaissé euh, une question qui est la question de l'identité professionnelle au profit de euh, l'agir. Ce qui nous a semblé, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, le monde du travail social, de l'intervention sociale est inondé euh, de vocables tels que participation, euh, tels que croisement des savoirs, tels qu'inclusion. Euh, et euh, c'est vrai que c'est une... Euh, Notable. Effectivement, moi, j'ai pris euh, ce livre comme euh, véritablement un livre de travail. Hein. Comme il y a un, euh, un petit paragraphe en fait qui me semble résumer euh, le livre. C'est, je le cite, l'association des savoirs et la participation des publics, pour être effective, appelle à réaliser une déconstruction des dogmatismes et une reconstruction expérimentale en vue de développer des interventions à visée émancipatrice, dont les méthodes comme les finalités. Sont tendus vers les formes de vie démocratique. J'ai trouvé euh, ce livre euh, très intéressant, notamment euh, dans sa manière de décrire les mutations euh, en cours dans le travail social depuis les années euh, 2000, sur les questions et les réticences autour de la notion de participation, justement, et sur euh, les tensions que ça induit euh, euh, avec euh, la technicisation du, du métier qu'on qu observe euh, voilà, depuis ces dernières années. Le, le terme, hein, dans le, le, pour un travail social indiscipliné, le, le, les Français ont cette incroyable capacité à réduire le travail social à une espèce d'aide individualisée qui représente euh, l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux pauvres, euh, euh, l'aide aux miséreux, etc. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle le travail social. Pour moi, le travail social, c'est pas ça. C'est ça et autre chose. Et le « et autre chose », c'est l'éducation populaire, c'est l'animation volontaire, c'est ce champ entier qu'en fait les Américains appellent, les Nord-Américains plutôt, appellent le travail social communautaire. En l'occurrence, ce bouquin, pour moi qu'il est lui, il m'a ouvert des possibles. La possibilité de contre-argumenter des gens que je ne pouvais pas contre-argumenter aujourd'hui.